Bonsoir, comment vous allez Comme vous avez fait deux jours, vous ne pas vu là, vous me cherchez partout. Kobo, j'espère que tu vas bien. Kobo, tes directs nous manquent. Me voilà, donnez mes cœurs à l'homme maintenant. Mmh, mmh. Vous allez, vous allez savoir le nombre de messages Inbox que j'ai reçu. Ceux qui ne m'ont pas écrit, vous allez me culpabiliser que ouais, j'aurais dû lui écrire. Et si elle savait, je lui envoie le message. Bonsoir. Moi, vous me connaissez que je suis toujours dans mes batailles, non Et toujours mes combats, là, que, que, que, quand je, je suis comme Jackie Chan... Je fais les Donc ce soir, je vais vous parler de se réinventer. Écoutez-moi quelques minutes et vous allez comprendre. Mm -hmm. Pour ceux qui m'écoutent constamment, vous n'allez peut-être pas croire, mais vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Hé, eh, Raoul, tu étais malade. Donc tu m'as vu là, tu es guéri, non. Mmh. Et ta guérison Bonsoir, bonsoir Muriel Bonsoir Aziz, bonsoir Yvette, bonsoir J'ai annoncé dans le groupe que je vais faire le direct dans 10 minutes Donc les retardateurs qui attendent Dans 15 minutes pour me chercher là Vous allez manquer bien même Vous allez zapper mmh. Vous ne le savez peut-être pas. Je t'en prie, Evie. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Quand vous m'écoutez là, hein, de la même façon que je suis en train de monter, mon image monte, votre image monte, vous vous montez. Donc je pourrais peut vous dire ça. On conjugue le verbe monter en tout cas. Je monte, tu montes, il monte, elle monte, nous montons ensemble, vous montez pendant que nous montons tous. Après, il monte. Voilà, ok. On a conjugué le verbe. Bonsoir, univers. Charles, si tu n'as pas le moyen de me contacter, comment, comment contacte-moi par la télépathie, Hein? Contacte-moi dans ton esprit. Bonsoir, la reine Nicole. Restez long time comment? Tu ne connais pas là où j'étais? Hein? Amen, Zinedine. Je vous parle euh, aujourd'hui de l'importance de se réinventer. Et j'ai commencé à vous dire que si vous m'écoutez depuis, ça veut dire que sans le savoir... Parce que tu peux avoir l'argent, hein. tu ne manques pas donc... Tu peux te lever demain, tu dis que tu pars à Shanghai, tu peux te lever, tu dis que tu achètes l'immeuble là. Tu peux te lever demain, tu dis voilà, tu ton compte bancaire a minimum 100 000 dollars. Minimum 100 000 dollars dans ton compte. Mais... Tout le monde écrit cela, mais... Écrivez, mais... M-A-I-S je suis béni, amen. Je vais voir le premier écrit, mais... Bien, alors tu es attentif. Mm -hmm. mm -hmm. Mais... Voilà. Tu es toujours petit dans ta tête. Les gens viennent toujours te bafouer. Tu vois ta cousine qui te traitait mal quand vous étiez petit là non. Elle vient te manque de respect à la réunion hein? alors que tu as la grosse caïne là-bas dehors. Ah, ah. Tu vois le père de ton premier enfant là, tu l'es sorti sorti avec lui ça fait 19 ans. L'enfant aujourd'hui a 15 ans. Ou 17 ans oui le gars là il te manque il te parle encore mal tu as réussi financièrement mais il y a un manque de respect là qu'on a encore envers toi et toi même tu acceptes donc tu n'as pas encore totalement accepté qui tu es. Parfois quand tu que tu t'imagines un peu, tu vois, tu, tu imagines le genre d'homme qui peut venir dans ta vie avec qui tu peux être, le genre de femme avec qui tu peux être. Tu ne te visualises pas loin. Et tu vois l'enfant de ton. Le père de ton premier enfant là, il n'a rien, hein. Tu vois, tu t'appelles tout pas ton prénom. J'aime. Je dis, mais tu, tu, tu, tu es fou. Il y a toujours cette partie de toi. Qui doute de toi. Il y a toujours cette partie qui accepte n'importe quoi. Parfois, on voit les choses que tu acceptes. On dit que, yeah, la femme, si. Est... Qu'est-ce qui t'arrive On t'a envoûté, on t'a ensorcelé. Parfois, c'est quand tu rentres à la maison que tu dis que j'aurais dû répondre comme ça. Que si, si la femme m'attaquait, elle, elle allait lui dire comme ça. Parce que quand tu étais devant elle, tu n'avais pas le courage de parler. Où rire Tu arrives comme ça là, tu as 30 personnes, 40 personnes dans ton entreprise que chaque mois tu leur donnes le salaire. Donc tu as 50 familles là de haut qui mangent sur ta tête un Petit intama que tu as connu quand tu avais 19 ans, il vient il dit Muriel, Muriel, pourquoi l'enfant n'a pas les cahiers pour aller à l'école? Ah, tu dis, Wonderful, c'est moi que tu appelles comme ça, toujours parce qu'on a couché ensemble. Ça fait euh, en, en 2003. <rire> oui, demi-toi, vous avez couché ensemble, ça a donné l'enfant. Donc voilà que tu manques de respect aujourd'hui. Parfois, on se demande même que qu'est-ce qui t'arrive. <rire> hey, tu le teng Alexis. Teng tamar. Va chercher dans le dictionnaire. <rire> Un Tintama, c'est un lascar, C'est un Zanzibar. Excusez-moi, les gens de Zanzibar ici. Excusez-moi, je m'excuse. Et... Ces personnes sont comme des tests. Que tu vas passer encore? Julie, bonsoir. Clarisse, bonsoir tu vas passer ton test jusqu'à ce que tu valides l'UV là. Tant que tu ne valides pas l'UV, tu arrives devant le Tentama, il va un peu parler que tu le mets à sa place comme piac. Direct. Certains d'entre vous, les pères de vos enfants ont eu l'argent avant vous. Ils vous ont simplifié. Ils vous ont manqué de respect. Bien même. Oui. Juste parce que vous avez l'enfant là. Et quand il te manquait de l'esprit, il savait que tu n'allais jamais avancer. Te voilà que tu t'es concentré. Tu t'es réinventé. Parce que tant que tu restes à côté de ces personnes, l'image que tu as de toi va toujours être zéro. Nul. Blondine, tu L'image, donc dès que tu vas rester avec lui, dès que tu... Ah, attends, pas es même à l'anniversaire de l'enfant ensemble. Organise l'anniversaire, comme c'est votre fils, là, tu l'invites, il vient. Dès qu'il arrive, tu te sens bizarre. Quand on est ensemble, il avait souvent l'habitude de t'insulter, de te rabaisser. Il dit que tu es grosse. Regarde, tu ne peux pas faire de régime. Dès que tu le vois, ton corps fait que ça fuit seulement comme ça là. Tous tes régimes que tu t'es tapé, tous tes trucs, les nouvelles personnes que tu as dans ta vie maintenant te connaissent. Tu es différente, tu te maquilles maintenant tout le temps. Quand tu t'avais lui, tu ne te maquillais pas. Parce que tu étais l'ombre de toi-même. Oui. Parfois, quelques jours avant l'anniversaire, le Tentama vient, il te, il te stresse. Comme à l'époque-là. Il te stresse tellement que tu oublies me te maquiller au jour de l'anniversaire de l'enfant. On arrive, on dit, maman, c'est comment? Que yeah, Ce n'est pas toi qu'on connaît ici. Parce que le Tentama est venu entrer dans ton cerveau. Il y a cela deux jours avant l'anniversaire de l'enfant. Rappelle comment, quand tu t'avais parfois tu devenais folle, tu marchais en haut, tu parlais seul, on te demandait que c'est quoi maintenant qu'il est parti, tu t'es réinventé, tu t'es réinventé, écrivez cela je me suis réinventé, et ces personnes se sentaient bien quand elles vous traitaient mal. Tu as dû aller reprendre dans la poubelle là où on avait jeté. Qui tu es? Mmh. Tu as ramassé, tu as essuyé, tu as nettoyé. Comme on avait jeté ton étiquette là, tu as pris, tu as lavé, tu as mis dans la machine à laver. Après, tu as, pris, tu, as tu as mis ton badge sur toi. Oui, Bridget. Je me suis réinventée. Et cette fois, c'est moi qui ai choisi le rôle que je vais avoir. C'est moi qui ai choisi l'argent que je vais gagner. C'est moi qui ai choisi la somme qu'il y a dans mon compte bancaire. C'est moi qui ai choisi le, le pays où j'habite. C'est moi qui ai choisi le boulot même que je fais. Oui, Bridget, il te respecte. Au départ, je suis sûr qui croyait que c'était la blague. Ah, pardon. Budget, pardon, fais vite, tu pas encore là-bas. Il dit, hey, Budget ne bouge pas. Non, non, elle va perdre l'argent là. Je la connais. Dans, dans deux ans, elle n'aura plus rien. Ça fait dix ans, Budget a toujours l'argent. Ça fait dix ans, Budget est toujours avec son même business là, qui a même avancé. Il dit, hey, c'est sérieux, hein? Hey, bonsoir, Elisabeth. Augustine, bonsoir. Il dit, hey. Bridget budget, l'avance. Eh. Bon, maintenant il faut qu'on l'attaque, il faut qu'on... Eh. Il, qu il te lance un petit mot. Ces gens-là ne doivent même pas voir vos statuts. Quand tu, donc tu as voyagé, tu es parti à Tiki. Tu es à Dubaï. <rire> tu m'as regardé quoi. Combien de fois quand tu étais avec lui, tu lui as demandé de partir à Dubaï pour faire les achats, il a refusé. Pour lancer ton business. Tala bonsoir. Quand je vous parle de vous réinventer, ce n'est pas la blague. Tout ce qu'on t'avait fait croire que tu ne pouvais pas, Te voilà aujourd'hui que tu es en train de faire, non Le meilleur cadeau que le Tentama t'avait fait hein, c'était de partir. Le meilleur cadeau que le dentama là t'avait fait, c'était de t'abandonner en t'insultant. Que te... Quel homme va un jour te prendre? Tu es trop dur. Tu es trop rigoureuse. Tu crois que quelqu'un femme venir entrer dans la maison aussi? Hein? Regarde un homme comme toi. Il t'a accepté comme tu es là. Tu crois que qui va encore t'accepter? Te voilà. Le meilleur cadeau. Écrivez là-bas que meilleur cadeau. The best gift. Meilleur. Le meilleur cadeau, c'est que tu tombes sur les messages de la femme avec qui tu trompais. Mm hmm. Le meilleur cadeau, c'était que tu trouves les habits de la femme ou son sous-vêtement dans la maison quand tu es rentré. Vous connaissez Shakira, non? Elle a trouvé qu'on a mangé sa confiture. <rire> voilà comment elle a découvert que son mari l'a trompée. C'était ça ton meilleur cadeau. Mouah. Prenez vos cœurs. Moi. Le meilleur cadeau, c'est que le patron là, te renvoie. C'est que ton patron te dise Voilà, Augustine, nous sommes désolés, on va vous laisser partir. Oui. Tu as pleuré une semaine, non Tu t'es relevé non Tu as créé ton entreprise, non Aujourd'hui, <rire> tu as combien Tu as 7 employés Certaines personnes ne, ne méritent pas votre énergie. Et pour te réinventer, tu as besoin d'un environnement. Oui, Sef, bonsoir. Tu as besoin d'un environnement. Parce que ce qui va te rattraper, qui va t'aider encore plus, ce sera ta vision. Et ta vision doit être portée pas seulement par toi, mais par des gens qui croient en toi, puisque le Tentama ne croyait en toi. Mmh. La preuve, quand le Tentama était dans ta vie, tu travailles seulement 3-4 heures par jour. Depuis que le Tentama est parti, tu dors quasiment au bureau. Depuis que le Tentama est parti, tes ventes ont -on -on triplé. Tu fais plus de commandes. Ton énergie se mérite. Pas n'importe qui, qui va venir s'asseoir à côté de toi. C'est pas n'importe qui va avoir le droit à ton attention. Je vais même dire l'autre jour en direct que c'est pas n'importe qui qui a le droit que tu lui fasses un message. Que bonjour. C'est pas un honneur. Que la reine Christelle me fait un message et me dit bonsoir. C'est un honneur. Si je te fais cadeau de ma présence, ne gâte pas le cadeau que je te fais. Certains d'entre vous, vous devez lancer vos directs. Vous allez guérir pendant vos séances de direct. Tu vas parler aux gens, ça va te guérir. Tu vas me faire des thérapies en direct, ça va te guérir. Oui. Quand vous mettez votre entourage Vous devez avoir des vidéos clés Des personnes que tu ne peux pas rester une journée Sans écouter la vidéo de la personne Parce que tu es en train de t'entraîner Tu es sur un champ Tu es sur un champ d'attaque. Chaque jour, je dois attaquer les pensées dans ma tête. Je dois attaquer. Et comment connaître que tu t'éloignes de tes pensées-là? Tu commences à être confuse, découragée, embrouillé. Tu doutes de toi. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne fais plus. Tu tournes toute la journée. Oh, Tu montes, tu descends. Tu cours, tu fais pour rien. Oui, Elsa. Tu as bien parlé Elsa, que je te fais le cadeau de ma présence. Quand c'est comme ça, ils vont devenir fous. C'est comme ça que tu connais que tu es en train de t'embrouiller, que tu n'es pas sur le bon chemin. D'un autre côté, quand tu es dans ton environnement, dans ton élément, quand tu es sur la bonne direction, tu es sur ce que tu as choisi pour te réinventer. Ça te met l'énergie. Ça te bombarde. Tu te lèves le matin à 4h, tu es à Debout, tu veux. Ouais, je dois prier. Je finis de prier, je dois lire mon livre. Je finis. Je dois aller faire ceci. Je finis. Je dois. Tu as l'énergie. Voilà l'un des premiers signes. La vigueur. Tu vois comment tu étais lourd sur le lit comme ça, là Tu regardes les novellas. Oh. Réellement, sommeil, je baille. Vrai, vrai, deuxième nouvelle. tu fais ça, a fini. Troisième nouvelle, te voilà. <rire> Diamant, <rire> tu quoi, Tu tu as bien écrit ça. <rire> voilà tes indicateurs quand tu es en train de te réinventer. La personne que tu réinventes tu ne peut jamais être basse. La personne-là est toujours en haut. It's your higher person. It's your higher self. It's your better self. C'est ta meilleure version. C'est ta personne plus haute. C'est ta personne qui est dans une vibration plus haute. C'est la personne qui peut changer les choses. C'est la personne qui peut bouger ta vie. C'est la personne qui peut ouvrir tes portes. C'est la personne qui part ton tour. Ouah, karabaka shantaraba Kara, Oh, karababa shantara. Tu, donc quand tu penses à elle comme ça, tu veux seulement sauter du lit. Yes. Vous pensez que la femme se trouve n'importe où. Et cette personne est contagieuse. Cette femme est contagieuse. La femme que tu réinventes là. C'est pour ça que cette femme sera toujours plus riche. Parce que l'argent, elle attire l'argent. Elle est contagieuse parce que cette personne que tu réinventes, tu, tu... les gens veulent venir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'aime venir vers toi. Ouais, je veux te parler. Donne-moi l'argent. Je veux acheter tes produits. Donne-moi l'argent. Ouais, je viens te voir quand... Donne-moi l'argent. Quand tu te réinventes, ma chérie, tu crées la meilleure version de toi. Plus cher, avec plus de valeur, avec plus d'intelligence, avec plus de confiance en soi, avec le charisme. C'est pas la petite fille là-bas. Là non, non, non, non. It is not me. It is not me, oh. That is my higher sister. I am the lower sister. Oui, ça c'est la sœur haute, moi je suis la sœur basse. La soeur basse est moins que rien là. Qui croit qu'elle mérite de Tengtama? Mm -hmm. La soeur autre hey, ne est Tengtama. Hein? Tengtama. Écrivez un peu Tengtama. Je vais voir votre patois. Et je vais voir. <rire> Excusez-moi. Je crois que je suis un peu folle ce soir. Écrivez Tengtama. bawa. Je vais voir le meilleur commentaire. et vais mettre ta bénédiction ici. Là. Il y a tant de commentaires. Hé hey, hé, hey, mamie, On va gagné. Jesus. <laughs> <rire> Karine t'as pas la donnée, lo Alors, je t'ai Christelle, t'as <rire> pas la... que t'ai pas la Non, ça c'est pas le Bajoun, pas le Bajoun là-bas. Écris le badjoun Alors, <rire> <rire> <rire> vous allez tous parler le badjoun Même les Ivoiriens, là, vous allez parler le badjoun Oui. Voilà. <rire> Oh non, vous avez fait ma soirée. Je vais risquer que ma pape fait... Quand vous savez que Tentama, ben voilà. ça veut dire que Tentama, c'est qui? C'est qui dans ma vie? Je ne connais pas de moi. Ta meilleure version ne connaît pas tes, tes faux trucs là que tu faisais, tu montais sur la moto de temps en temps. Non, non, non. Ta meilleure version reste comme ça, dit. Je ne mérite pas ça. Hmm. -mm. Non. Ta mère est capable de se lever en plein milieu d'un dîner ou restaurant. Et tu sais quoi? Ce que tu me racontes là, je ne veux plus. C'est bon. C'est bon. Uh -huh. Christelle, tu as bien écrit. Que tu es ta maman, se... tu vois. seulement les commentaires des autres, tu écris non. Et les gens qui te trichent. j'ai assez supporté, mais je ne veux plus. Je mérite mieux. Il y a cela six ans, quand tu faisais ça, je me sentais privilégiée. Je courais derrière toi. Non, on ne me dirait plus avec l'acropole, quand même. Les croissants d'acropole, toi aussi. Non, non, non, non. J'ai changé. Non, non. réinventé va demander des tests tu seras testé parce qu'on ne t'upgrade pas tant que tu ne passes pas le test on te prend pas dans la case inférieure pour t'envoyer la case supérieure tant que tu ne passes pas le test et le test sera d'abord dans la réflexion tu dois réfléchir et t'entourer des personnes qui réfléchissent comme la personne qui est au prochain niveau et si tu es toujours là comme le bébé ça ne va pas aller Ça va pas aller. Mmh. Vous me suivez. Oh, C'est ma connexion bug. Allô? Voilà, je pense que c'est revenu. Se réinventer demande que tu réfléchisses qu'on la personne qui est sur le niveau où tu vas arriver. C'est un peu comme si tu voulais faire le, le CEP au coup moins 1. Tu vas devoir aller traîner quelques semaines avec les gens du coup moins deux. Tu vas devoir aller composer des cèpes blancs, tout ça là, avec eux. Tu vas devoir voir comment ils étudient. Parce que tu veux te réinventer et devenir la personne qui va composer le cèpe en, au coup moins un. Sans attendre de monter d'une année encore. Donc, tu vas réinventer dans ton mental d'abord. Tu vas réinventer dans tes actions. Et c'est ce qui va te donner à la fin l'obtention ou pas du tout de ce diplôme que tu cherches. Et ça demande de la persévérance. Parce qu'au départ, toi-même, tu crois que peut-être tu es exagère. Que non, non, moi je suis menteuse. Ce n'est pas moi. Regarde, comment tu peux me dire que c'est moi C'est là maintenant que quand tu avais les gens qui croyaient en toi, ces personnes vont te rappeler. Ça, c'est le travail des coachs maintenant. C'est le travail des guides spirituels. Il y a des personnes qui suffisent de ce que la personne parle avec toi. 30 secondes. Tu es en train de faire une bêtise, tu étais sur la femme de quelqu'un, tu descends. Ton truc descend, ça c'était. Tu ne pas te ranger. Les commentaires buggent beaucoup. Les commentaires j'arrive pas à vous lire. J'ai un peu de tapoter Okay, là, je vois au moins que vous suivez, c'est bon à ce nouveau niveau où tu veux arriver. Tu as besoin de, de personnes qui vont toujours parler dans toi. Il fait, est-ce que tu connais qui tu es? Il est-ce que tu connais ta valeur? Mais il va t'aller, allez, sort de la là, moelle. Là, arrête de te, de te dénigrer. yvette Yvette, est-ce que tu connais quand tu es rencontré la première fois? Est-ce que tu sais comment les gens t'appréciaient dans mon service? Yvette dit, ah, c'est vrai, tu sais. Mais, tu sais, les femmes comme moi, avec des h5 enfants, on ne peut pas trouver le boulot dans ce genre de trucs. Parce que, parce que... Mais Yvette, est-ce que tu connais? Tu t'es déjà vu? Tu as vu ta silhouette? Comment tu dis que tu ne peux pas être... Je ne sais pas, peut-être supposons au test de l'air. Ça qui va permettre à Yvette de se réveiller, de revenir, reprendre l'image qu'elle avait laissée et de continuer à la façonner jusqu'à ce que Yvette devienne un avec l'image qu'elle a vue. Voilà. C'est tout ce que j'avais vous ce soir. Je vais partager avec vous. C'est assez lourd pour ceux qui vont écouter et comprendre. Pour ceux qui comprendront pas, je, je, je vous bénis quand même. Ok? Passez une bonne soirée.